La raison de mon livre, c'est de parler quel était le rôle des goethe instituts dans la réconciliation franco-allemande, et notamment après le traité de l'Élysée entre le chancelier Adenauer et le général de Gaulle, qui a été conclu le 22 janvier 1963, et dont nous avons fêté ces jours-ci le 60e anniversaire. Alors je me suis posé la question, quel a pu être le rayonnement des queues des centres culturels allemands en France après la guerre C'était le point de départ de mon livre et le Goethe-Institut de Bordeaux était donc arrivé en 1972 comme septième création euh, en France. C'était donc le dernier. Et je crois pouvoir dire qu'il y avait une action extraordinaire et surtout une remarquable coopération avec les acteurs locaux. Alors ce d'institut ça avait d'abord euh, dans ses propres locaux, rue Boutet une activité un peu confidentielle. Il n'y avait pas encore beaucoup de public. Mais dès que nous travaillions avec Sigma, le grand festival avant-garde gréé Roger Lafosse, c'était tout autrement. Nous avons pu avoir jusqu'à 1000 personnes dans l'ancienne la, Alhambra, près de la rue judaïque, pour accueillir le cinéaste Werner Herzog qui s'est d'ailleurs exclamé après devant la presse allemande en disant il n'y a qu'à Bordeaux et à Mexico City, qu'on fait un bon travail dans le cinéma. C'était extraordinaire. Donc, euh, nous avons coopéré avec tous les acteurs culturels à Bordeaux et c'était passionnant. Euh, Peut-être... Alors, je raconte dans mon livre quelle empreinte a donné chaque, disons, les trois premiers directeurs, c'est-à-dire d'abord plutôt... Le cinéma, parce que les Français sont des cinéphiles, il y a aussi de grands cinéastes allemands, Werner Herzog, Fassbinder, Schlundorf, enfin le France, public français est très avide. Et puis il y avait les expositions, la, la musique contemporaine. Le deuxième directeur c'était beaucoup plus euh, les débats autour de 68, les sciences sociales et plutôt la culture pour tous, qui était à l'époque très prônée. Le troisième directeur qui venait de Nancy, où il a travaillé avec Jacques Lang, lui, il s'intéressait plutôt aux grands débats d'idées, au grand public, et on parlait beaucoup de questions d'actualité historique, c'était la question allemande ça pour les grandes lignes nous avons travaillé vraiment avec tous les acteurs euh, culturels de bordeaux c'était vraiment passionnant et j'évoquerai seulement ce grand salon du livre en 91 où l'Allemagne a été invitée d'honneur et où se pressait à cette époque c'était les premiers salons du livre 40 000 personnes rien que pour la soirée inaugurale sur les quais dans les anciens hangars qui n'étaient pas encore euh, rénovés et où j'ai pu réaliser mon rêve c'est-à-dire trouver un correspondant pour Jacques Ellul qui était à l'époque, et qui était le plus grand intellectuel français, bordelais de l'après-guerre. Voilà un peu l'apothéose, mais toujours la littérature, disons de plus en plus, la littérature jouait un rôle important puisque l'esprit du temps le permettait. Il y avait toutes ces grandes expositions à Paris, sur l'Allemagne, Paris, Berlin, se viennent fin de siècle, la psychanalyse. Alors on disait que Bordeaux était la ville de la psychanalyse. D'ailleurs, il y a un chapitre dans mon livre, Les psychiatres bordelais et le, le Goethe-Institut. C'était donc un monde foisonnant, puisqu'il y avait aussi les autres pays de langue allemande, les deux à Allemagne, avec leur littérature. Donc, un espace séduisant. Alors, mon action, c'était naturellement euh, le livre et la littérature, j'étais engagée, j'étais la première collaboratrice de cet institut, j'ai fondé la bibliothèque. Euh, j'étais très jeune, on m'a confié cette tâche et j'étais directrice à la fin euh, de ma carrière. Alors, euh, naturellement, j'ai œuvrer pour faire rayonner la culture allemande à travers la littérature. Et surtout, j'ai dû acheter des traductions en langue française parce que le public qui parle allemand est très restreint. D'ailleurs, toutes les manifestations du culte institut sont en langue française. Alors, c'était passionnant. C'était vraiment passionnant. Je suis passée, d'une part, pas, pas l'arrivée, mais vraiment, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir arriver d'anciens prisonniers de guerre français en Allemagne, des déportés et des résistants. Ça, c'était des rencontres bouleversantes. Mais après, il y avait tout ce grand public que je pouvais conquérir, si j'ose dire, pour la littérature allemande. Plus tard, j'ai même eu 15 ans... Euh, la charge euh, la direction d'un bureau de liaison littéraire pour Promouvoir la littérature allemande dans l'espace francophone, et je dois dire que mon expérience à Bordeaux, j'étais d'ailleurs toujours à Bordeaux, m'a beaucoup aidé les conversations avec les lecteurs, de sentir le, les, les affinités françaises et promouvoir cette littérature. D'ailleurs, il y a tout un chapitre dans mon livre qui est consacré comment promouvoir une littérature étrangère, une littérature étrangère. Voilà. Euh, le, le, le, le point principal. Aussi, euh, j'ai eu à cœur de suivre l'actualité. Et quand je disais, on a vécu deux époques charnières, c'est-à-dire la réconciliation franco-allemande, mais aussi la chute du mur. Et j'ai commencé, c'était presque un acte civique, euh, de relater des prises de parole d'intellectuels après la survenue d'attaques xénophobes. Ce retour des vieux de mon Allemand a été pour moi et pour tous les Allemands catastrophique. Alors j'ai rapporté par, euh, re, par citation originale verbatim le, les prises de parole des intellectuels, d'ailleurs du monde entier. Le public n'avait jamais été aussi intéressé par ces questions. Et plus tard, quand nous avons euh, coopéré avec les autres centres culturels européens à Bordeaux, avec l'Institut Cervantes, la Panda Alighieri, l'Alliance française, la, la, euh, la lectrice de portugais de l'université, pour faire ensemble des manifestations culturelles, littéraires la plupart du temps. Euh, j'ai commencé à faire aussi des revues de presse sur l'Europe. Et d'ailleurs, c'est ça que se termine un peu mon livre. Et je suis très heureuse parce que vraiment, c'était un, une marche, un cheminement vers l'Europe. Une étudiante, dans les années 90, je pense, 2000, avait fait une maîtrise sur le l'Occulte Institut et elle avait trouvé, donc après des statistiques, que le centre Jean Vigo était notre meilleur partenaire, c'est-à-dire par le nombre des manifestations culturelles. Mais nous avons aussi beaucoup travaillé avec la bibliothèque de Bordeaux, notamment... Non, même dans ce sens, c'est un cours prestigieux qu'on mais aussi après, avec M. Potineau, le, le conservateur en chef, beaucoup de débats d'idées, euh, émigrés allemands euh, en France, émigrés français en Allemagne, euh, beaucoup de... L'Allemagne, la révolution française, euh, Luther, euh, le 500e anniversaire, c'est-à-dire euh, de grandes euh, manifestations plutôt historiques. Euh, nous avons travaillé, alors le salon du livre, je l'ai déjà évoqué, mais vraiment c'était <rire> le sommet, puisqu'il y avait tellement de monde et beaucoup de débats. Euh, la littérature des deux Allemagnes, euh, le... euh, la psychanalyse, donc Freud et la langue allemande, tout ça, ça tombait dans un terreau fertile. Euh, quels étaient, alors il y avait donc le, le CAPC, euh, tous les acteurs, le musée d'Aquitaine, le, mus, le chandre -Moulin, Jean Moulin, musée de la résistance, était devenu un très bon partenaire pour nous. Euh, toutes les instances, j'espère ne pas oublier le grand théâtre, euh, le musée des arts décoratifs. Euh, la Galerie des Boussards, au fond, nous avons travaillé avec tout le monde, suivant la programmation. Ce livre euh, se termine aussi, c'est un hommage à Bordeaux, cette ville qui a été pour moi une source d'émerveillement permanent. Et je relate aussi, bon, je relate d'une part des textes à moi-même, que j'avais publié dans un livre qui s'appelait « Les Bordelais sur Bordeaux » dans l'an 2000, où je repris surtout des petits textes qui avaient une certaine phosphorescence, comme disait Modiano, c'est-à-dire ces impressions très fortes qu'on a dans sa jeunesse des lieux et des personnes. Et puis, je parle naturellement de grands voyageurs allemands, notamment Friedrich Hölderlin, qui a vécu à Bordeaux, qui est sur la couverture du livre, et qui a dédié un magnifique poème à Bordeaux qui se termine par la phrase « Mais ce qui reste est œuvre de poète. » Ça voudrait dire que serions-nous de la guerre de Troyes sans Homère donc, je trouve que c'est un bel hommage à Bordeaux. Et je voudrais terminer quand même sur le sauvetage inuit de la bibliothèque du Gute-Institut. À un moment donné, après la fermeture des cours de langue et de la bibliothèque, pour des questions de restructuration et de réorientation de la politique culturelle vers, plutôt vers l'Est, qui a été sauvé par les trois collectivités territoriales, la ville, le département et la région, et par l'université. Et ça, c'est inuit.